série écouteurs sans fil avec un bon rapport qualité-prix. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Outsider. Un nouveau, une nouvelle marque que j'ai testé pendant plusieurs semaines. C'est iPure. iPure nous présente c'est iPure One, des écouteurs True Wireless, sans fil, comme je viens de le dire, avec un design plutôt premium. Disponible à 59,90€. Est-ce que ces écouteurs, cette marque, peut concurrencer les grands noms comme JBL et j'en passe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 Design, disponible en différents coloris, on va le voir dans la partie design. Est-ce que j'ai apprécié les portées Faut-il les acheter Faut-il mettre 59,90€ dedans Ou plutôt aller sur un autre type, une autre marque Je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Commençons par regarder le design de ces iPure One. Premier modèle de la marque, les iPure One se présentent dans une petite boîte assez sympa, surtout très agréable au toucher C'est une boîte qui va bien entendu reprendre le coloris des écouteurs, il y a différents coloris, je vais vous le montrer juste un petit peu après On finit avec la boîte et elle va présenter le logo iPure sur la devanture de la boîte Cette boîte pour vous donner un ordre de mesure a des dimensions de 69,5 par 38,5 par 25,5 comparé à une petite boîte d'airpods basique on voit qu'on est à peu près dans le même ordre de grandeur c'est plutôt pas mal cette boîte on la voit à l'arrière et rechargeable en usb c ça aussi c'est un très bon point on va y revenir bien entendu dans la rubrique autonomie et recharge lorsqu'on ouvre la boîte tac on tombe nez à nez avec les écouteurs bien entendu toujours en fonction de la couleur qu'on a choisi parce que il y a trois coloris je vous le dis maintenant Il y a les noirs que j'ai, il y a blanc et il y a rose Lorsqu'on va prendre en main les écouteurs on va voir qu'ils reprennent la même texture que la boîte C'est à dire une texture vraiment très agréable en main Un peu voilà très douce, un plastique très très doux Qui donne un look mat premium sur le noir C'est plutôt pas mal On voit directement aussi que c'est des intra, intra auriculaire et qui est inclus dans la boîte c'est différentes tailles d'embout on va pouvoir du coup adapter l'embout à notre oreille ça aussi on va y revenir dans le confort que dire de plus sur les écouteurs ils mesurent en longueur 3,8 cm avec une largeur de 2 cm et une profondeur de 1,6 cm à l'oreille ils se positionnent plutôt pas mal mais même ils ont un look assez basique qu'on connaît des écouteurs tiges. Mais c'est surtout la petite matière qui est vraiment très agréable Et qui donne un look un peu plus haut de gamme aux écouteurs Comparé au niveau de taille à mes Airpods Airpods basiques On voit qu'on est à peu près sur les mêmes dimensions Seul l'intra va permettre D'avoir une écoute différente Et surtout va changer le design Pour ce qui est du poids Chaque écouteur pèse 4,5 grammes L'ensemble pèse 32 grammes, on reste dans les normes, on reste dans ce qui se fait de bien, on est plutôt content. Voilà pour ce qui est du design, c'est très agréable au toucher. Maintenant, parlons un petit peu des caractéristiques techniques. Parlons maintenant des caractéristiques techniques de ces iPure One. Tout d'abord, ils sont bien entendu compatibles iOS et Android. On va voir comment se présente l'appairage lors de la section prise en main de la vidéo, mais il n'y a eu aucune difficulté de l'associer à mon iPhone ou à mon Oppo Pour ce qui est du Bluetooth, la compatibilité Bluetooth, on est sur du Bluetooth 5.0 Les iPure One intègrent un haut-parleur dynamique de 12,4 mm et chaque écouteur est équipé d'un microphone haute sensibilité qui réduit les bruits de fond, lors d'un appel par exemple Après au niveau de la technologie qui est dedans On reste sur une écoute assez standard Sur la technologie assez standard On n'a pas de réduction de bruit active On a une réduction de bruit passive Grâce aux intra qui bah, coupent le son extérieur Et pour ce qui est de l'autonomie En fonction du volume d'écoute Elle ira de 15h à plus de 18h En fonction de si vous écoutez avec un volume de 50% ou de 100% Mais ça bien entendu on en parlera dans la rubrique autonomie L'autonomie théorique, et bien entendu, boîtier plus écouteurs Après, chaque écouteur a une autonomie théorique de 4 heures 4h heures à 4h30. Que dire de plus sur les caractéristiques techniques Je voulais dire recharge USB-C, recharge rapide. C'est à peu près une heure de recharge théorique. On verra si c'est vrai dans la réalité. Puis, au niveau de la structure, voilà, je vous ai dit les embouts, les intras, etc. etc. On est plutôt pas mal. Maintenant, regardons la prise en main de ces écouteurs. La prise en main, rien de plus simple et c'est ça qu'on recherche sur des écouteurs à ce prix-là avec ces finitions-là C'est-à-dire, pourquoi tu dis ça Mehdi Parce que j'avais voilà, testé des écouteurs, je ne dirais pas la marque Mais j'ai jamais réussi à aller à faire l'appairage avec mon iPhone Et il m'avait envoyé, euh, c'était une marque qui voulait me faire tester des écouteurs à l'époque hein, Ça date, j'étais à peu près aux 10 000 abonnés et je n'arrivais pas, il m'avait envoyé 3 modèles d'écouteurs je n'arrivais pas, je n'arrivais pas, je ne comprenais pas mais j'y arrivais pas. Et ça, pour moi, c'est pas possible. J'aime que des écouteurs se connectent facilement et surtout ne se déconnectent pas. Ici avec les iPure One, j'ai eu aucun souci. Il suffit d'ouvrir la boîte, lorsque l'appairage n'est pas fait, d'appuyer sur le bouton si besoin, ça clignote, ça recherche. Ensuite, on prend notre téléphone. Je vais peut-être les hop. On ouvre le Bluetooth. Il suffira d'aller dans Bluetooth, d'aller en bas dans les nouveaux appareils, nouvelles périphériques. Et on verra simplement les iPure One. On pourra du coup se connecter avec, etc. Ça, c'est sur iPhone. Vous voyez, l'appairage est déjà fait. Mais si je vous montre sur Android, ça va être la même chose. Je vais aller dans mes réglages Bluetooth. Je recherche le Bluetooth et je vois apparaître iPure One. Je clique dessus. L'appairage, l'appairement, apére... ils disent sur Android, pour moi c'est un mais bon c'est pas très grave est en train de se faire, on nous demande si on veut associer j'associe la est bon j'ai juste à mettre mes écouteurs lancer ma musique et le tour est joué rien de plus simple c'est à peu près tout au niveau de la prise en main car oui c'est bon on verra on en parlera dans mes points positifs et mes points négatifs malheureusement les écouteurs n'intègrent pas de système de commande c'est à dire Là on est sur un design très beau, une qualité très belle, une texture très très sympa à, à prendre en main Mais pas de commande tactile, pas de boutons, rien On ne pourra donc que écouter de la musique et appeler etc On ne pourra pas par exemple décrocher un appel avec les écouteurs On ne pourra pas par exemple changer de musique Bref ça reste des écouteurs pour écouter et le reste il faudra le faire avec notre téléphone Parlons maintenant du confort Le confort, le confort de ces Hyper One Pour moi, le confort, c'est un des points clés dans des écouteurs Parce que je peux vous dire, il y a des écouteurs avec euh, 50 000 jours d'autonomie Si au bout d'une de demi-heure, ça vous fait mal aux oreilles Vous ne les mettrez jamais 50 000 jours Là, on est sur une autonomie de 4 heures à peu près par écouteur. On verra si bah, j'ai tenu les 4 heures Mais théoriquement, on est sur une autonomie de 4 heures Il faut que les écouteurs puissent rester dans nos oreilles 4 heures sans tomber et, et surtout, il faut qu'on veuille les laisser 4 heures dans nos oreilles C'est-à-dire que le confort soit optimal Là, avec les iPure One, le confort est simplement très bon Après, c'est des écouteurs assez basiques, assez légers Et surtout, et surtout on va pouvoir changer les embouts C'est des intras Moi, vous savez que j'adore les intras Je trouve ça plus agréable, euh, une meilleure immersion Et surtout, ça permet voilà, d'adapter lorsque les embouts s'adaptent la taille à nos oreilles et que ça reste bien en place c'est pour ça que là il n'y a eu aucun souci j'ai eu aucun souci de confort bien entendu moi je teste souvent et voilà, il y a souvent regardez, hop, des embouts S des embouts médium, des embouts larges. moi je teste parce que c'est pas tout le temps médium que je mets, des fois je préfère S ça dépend des écouteurs donc je fais des petites sessions de voilà 3 heures avec ces écouteurs, 3 heures avec l'autre une petite course à pied avec les écouteurs voir s'ils si tombe, voir comment ça tient et là j'ai trouvé les embouts qui me correspondaient et aucun souci pour les carter aux oreilles, dans les oreilles pour du montage vidéo, pour du sport, pour chiller à la plage, dans un parc ou alors pour prendre les transports en commun bien entendu avec le masque mais c'est vrai que le combo intra plus texture plus poids léger font que ces écouteurs s'oublient très vite et ça c'est parfait je valide donc le confort parlons parlons enfin de l'autonomie de ces écouteurs je vous ai dit théoriquement on nous propose différentes autonomies en fonction de si on fait une écoute à 50% si on fait une écoute à 100% bah moi j'ai essayé les deux hein j'ai eu le temps d'essayer les deux et je vais vous dire bah, si je suis arrivé plus ou moins sur ce qui est programmé théoriquement à 50% volume à 50% la théorie dit un total boîtier plus écouteurs de 18 heures même un total de plus de 18 heures personnellement j'ai trouvé ça totalement faisable après on parle pas de 18 heures d'affilée forcément parce qu'il faut le temps que les écouteurs puissent se recharger dans la boîte bien entendu mais ce qui est très intéressant c'est que les écouteurs se chargent très vite dans la boîte c'est très intéressant parce que par exemple je vois qu'il faut que j'aille ben, au travail euh, la boîte n'est pas chargée il n'y a plus d'autonomie je mets pendant que je me prépare pendant que je prends ma douche la boîte à charger elle va prendre de l'autonomie elle va stocker une heure d'autonomie facile et après ça va donner aux écouteurs et je vais pouvoir partir durant ma journée du coup plus de 18 heures avec une écoute à 50% c'est largement atteignable moi personnellement avec les écouteurs je suis arrivé à peu près à 3 heures autour des 3 heures 3 heures 30 d'autonomie à un peu moins de 100% vers 80% 85% c'est indiqué 3h30 à 100% 100% ça peut faire mal aux oreilles il faut faire attention prenez soin de vous mais bref c'est tout à fait convenable des écouteurs qu'on va pouvoir transporter n'importe où la boîte dans la poche et surtout qui vont nous permettre de les embarquer d'avoir une journée d'autonomie hein, parce que 15h 15h, 15h d'autonomie même juste 15h à 100% c'est une journée d'autonomie parce qu'il faut bien dormir au bout d'un moment. Donc c'est parfait. Moi, dans mon utilisation, je le charge une fois le week-end. Et ça me fait pourrais la semaine d'écoute. Sans souci. Donc je valide à ce prix-là, 59,90€, l'autonomie. Et voilà. C'est parfait. Parlons maintenant du son. Parlons maintenant du son. Le constructeur, iPure, annonce un son de haute qualité. Moi, je vais dire qu'on est quand même sur un son correct. On reste sur des écouteurs à 59,90€. Pour moi, à ce prix-là, c'est difficile d'avoir un son haute qualité, haut de gamme, comme on pourrait dire, comme on pourrait trouver sur des écouteurs, des casques qui sont aux alentours de 200, 300, 400 400€. Là, on est sur un son correct, sans plus. Personnellement, j'aime les écouteurs qui arrivent à retranscrire de bonnes basses. Là, ça m'a un petit peu manqué. On n'a pas d'application mobile non plus pour avoir un équaliseur, pour pouvoir. Régler, voilà si on veut des basses des aigus etc ou alors par rapport au type de musique ce qu'on veut c'est un son pour 59 euros pour 60 euros 59 euros 90 qui est correct Voilà, je resterai sur cette impression correct pas de détérioration l'aigu et les basses sont bien proportionnés on ne peut pas faire marcher plus l'un que l'autre on ne peut pas L'arranger à sa guise, mais c'est un son qui arrivera à me faire ressortir la même qualité que mes AirPods qui sont à peu près deux fois le prix. Pas de gêne au niveau sonore, ils ont quand même de la puissance, c'est pour ça que je me mets jamais à 100%. Donc voilà à peu près mon ressorti. point de vue écoute. Regardons ce que ça donne, point de vue micro. J'ai les écouteurs aux oreilles, je vais vous montrer ce que le micro donne en enregistrant tout simplement un petit dialogue. Et je vais vous le comparer au son ressenti au son du micro des Airpods 2 c'est parti bienvenue les amis dans Panacotech je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons découvrir ensemble la crème du high tech test micro 1, 2 test micro 3, 4 test micro 1, 2, 3, 4 regardons ce que ça donne avec mes Airpods bienvenue les amis dans Panacotech je suis Midi et comme d'habitude nous allons découvrir ensemble la crème du high tech test micro 1, 2 Test micro 3-4 Test micro 1-2-3-4 Voilà ce que ça donne Personnellement je trouve que le micro des iPure a un peu plus la patate On enregistre avec plus de décibels ce que je dis C'est à peu près équivalent à celui des Airpods 2 à l'écoute Au niveau de la saturation etc Mais personnellement à 59,90€ je ne m'attendais pas à un micro aussi sympa Voilà pour ce qui est du test des écouteurs Maintenant passons à mes points positifs et mes points négatifs points positifs et mes point positif points négatifs pour ces ipure one tout d'abord premier point positif c'est le design moi cette matière je l'aime très très très très très agréable à prendre en main que ce soit juste la petite boîte là c'est sensoriel, c'est une matière sensorielle un peu brossée et les écouteurs aussi c'est plutôt sympa le design est beau c'est des intras le prix est attractif voilà bref le design est validé. Le design pour des écouteurs à 59,90€, c'est validé. Le deuxième point positif, c'est le rapport qualité-prix. On est sur une écoute, un confort, un design qui est totalement correct pour 59,90€. Qu'en est-il des points négatifs maintenant Mon premier point négatif, c'est bah, sur, sur la prise en main. Ok, l'apairage se fait rapidement, mais il manque quand même cruellement une possibilité de commander la musique, de commander voilà, un appel, de décrocher un appel avec les écouteurs, un petit bouton ou un petit pavé tactile ça pour moi c'est manquant, c'est dommage surtout moi qui utilise mes écouteurs lorsque je fais du sport j'ai la flemme de ressortir mon téléphone après si c'est plus pour une écoute casual, une écoute dans la vie de tous les jours et que vous avez voilà, votre téléphone pour changer la musique et que vous êtes en train peut-être de faire quelque chose en même temps sur le téléphone ça fait complètement l'affaire Autre petite chose qui m'a un petit peu dérangé dans la prise en main C'est, voilà, bon la boîte est très belle, les écouteurs sont très belles Mais pour retirer les écouteurs de la boîte bah, Je trouve ça un petit peu galère Moi qui ai peur de mettre mes, euh, mes, mes bouts de doigts pour pas griffer les écouteurs Je trouve ça un petit peu galère, voilà C'est mon impression Je sais pas si c'est parce que j'ai les petits doigts boudinés ou autre Mais c'est un petit peu dommage Le Deuxième point négatif, c'est qu'il manque... Quelques lignes dans les caractéristiques techniques. Il manque notamment une résistance à l'eau et à la sueur. Je sais que moi j'utilise mes écouteurs lorsque je fais du sport, même s'ils ne sont pas forcément résistants à l'eau. Je ne vais pas courir forcément sous la pluie non plus. Mais voilà, il aurait manqué cette petite certification qui aurait euh, bah, propulsé ces écouteurs dans un rang au-dessus au niveau caractéristiques techniques. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié découvrir cette marque, découvrir ces écouteurs avec moi. Bien entendu, si vous avez des questions sur ce produit, bah vous pouvez les poser en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous lâchez un like. Et si vous avez voilà, des questions sur ces écouteurs, d'autres écouteurs, vous hésitez, bah vous pouvez venir sur le Discord et voilà, poser votre question. Il y a beaucoup d'admirateurs d'écouteurs sur le Discord, comme les montres connectés, bien entendu. Ou alors, vous pouvez simplement me poser la question à la fin d'un live, un mercredi soir, à 18h. C'est simple, c'est efficace. Je suis là pour vous aider à choisir le produit qu'il vous faut. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high-tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.